Esperluette. Esperluette. Esperluette. Et si on utilisait la fleur de safran pour en faire des cosmétiques Pour en parler, je vous emmène dans le laboratoire 4E à Avignon à la rencontre de Jessica Hamou. Elle a créé en 2007 la marque Kesari puis son laboratoire de produits cosmétiques bio, crème, huile végétales et savon. C'est une histoire de rencontre qui amène à la création d'un produit innovant, local et respectueux de l'environnement. C'est l'histoire d'une créatrice d'entreprise qui croit en son produit mais qui a dû évoluer personnellement pour développer un modèle économique qui lui ressemble. C'est l'histoire aussi du lien entre la Provence et le Safran, histoire que l'on connaît finalement très peu. Je vous propose donc d'écouter toutes ces histoires et de rencontrer Jessica, qui a pour réelle ambition de promouvoir le mieux consommé dans les cosmétiques. Bonne écoute Je suis Jessica Amou. J'ai euh, créé l'entreprise Laboratoire 4E. Une entreprise de cosmétiques bio basée à Avignon. Et au sein de ce laboratoire, j'ai une marque de cosmétiques qui s'appelle Kesari autour de la fleur de safran. Mm. Je suis passionnée de cosmétiques depuis de nombreuses années. J'ai travaillé dans le milieu de la cosmétique et la cosmétique bio. Et, euh, et j'ai voulu euh, me lancer dans la création d'entreprises en 2007. Quand j'ai quitté le monde salarié, on était en octobre et le safran se récolte une fois par an en octobre. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un safranier qui est basé à Entrevennes, dans le 04 et il m'a parlé de la culture du safran, de la manière de, de cultiver, de récolter et surtout le fait que le safran, donc c'est issu d'une fleur, c'est la seule épice issue d'une fleur, on enlève le stigmate et le reste de la fleur était non utilisé. Donc, je me suis dit que je pouvais travailler sur une valorisation de ce produit. L'idée, c'était au départ de créer une entreprise. Et cette rencontre a propulsé en fait, le projet de travailler autour de la fleur de Safran et de créer une marque autour de la fleur de Safran. Je viens de, du milieu de la sous-traitance. Mon métier, c'était de créer des marques pour les autres. Euh, je voulais créer une entreprise, un laboratoire de sous-traitance au, au tout départ. Et c'est cette rencontre avec le Safranier qui m'a fait, en fait, du côté marque aussi. J'avais toute la recherche autour de la fleur de safran qui m'intéressait et de euh, développer autour de ce produit, mettre en avant ce produit, mettre en avant euh, ces hommes et ces femmes passionnés de la, de, de, de la culture du safran, un produit qui était local, en fait, c'est une, pro, une production française et provençale. Pouvoir mettre en avant tout ça, c'était pour moi euh, très intéressant et très important. À l'époque, donc ça remonte maintenant, puisque c'était il y a 12 ans, euh, j'étais euh, responsable développement laboratoire de cosmétiques et euh, dans mes temps libres, je faisais de l'intervention euh, industrielle dans les universités. J'ai contacté euh, les universitaires, on a fait en fait une, une recherche et on a déterminé qu'il y avait 130 documents sur le safran uniquement, donc au niveau international, ce qui est absolument rien. Parce que par exemple, pour l'olive, on est à plus de, de dizaines de milliers de documents. Quoi. Donc euh, du coup, j'ai dit génial, il euh, y a tout à faire. Et après, euh, le côté euh, euh, plus négatif, on va dire, c'est que du coup, s'il y a tout à faire, on essuie aussi les plâtres. <rire> Mais bon. Comme je suis avignonnaise d'origine, à Avignon, il y a une université avec un laboratoire spécialisé en antioxydants. J'ai fait appel à eux pour voir si on pouvait trouver des antioxydants, puisque l'antioxydant, c'est une molécule très intéressante en cosmétique. Enfin, moi, je la conseille à tous parce que l'antioxydant va permettre à la fois de protéger la peau contre les agressions extérieures, contre le soleil. C'est vraiment en fait un soin quotidien idéal pour la peau. Les couleurs donnent une indication scientifique. Le violet, souvent, c'est comme dans le cassis, le raisin. En fait, le violet, on va retrouver des anthocyanes. violet, souvent, on retrouve les anthocyanes. Et les anthocyanes, c'est une catégorie d'antioxydants. En fait, et en effet, dans la fleur de safran, on retrouve un gros composé qui est en fait, de la même famille des, des anthocyanes. Il y a eu un travail à la fois euh, euh, du coup, pratique avec euh, les chercheurs de l'université et également avec l'INRA, on travaillait aussi avec l'INRA, du Vaucluse. Ce qui était intéressant, c'est d'arriver à extraire aussi euh, les, euh, une petite partie de la famille des caroténoïdes. Donc en fait, d'avoir une synergie d'antioxydants dans la fleur de safran. C'était ça qui était intéressant, de valoriser cette, ces deux antioxydants au sein de la fleur. Et, euh, et pour après le, le mettre dans un soin cosmétique. Moi, en parallèle, puisque mon métier c'est de créer des produits cosmétiques, en parallèle, je mettais en place, en fait... Euh, la recherche sur la création des crèmes, pour incorporer euh, l'extrait de fleur de safran qui allait, euh, qui allait être euh, finalisé avec la recherche euh, de l'université. Pour euh, fabriquer et surtout euh, vendre un produit cosmétique, on, doit, on répond à des réglementations. Alors cette partie-là, c'est comme c'est euh, mon domaine, donc pour moi c'était pas compliqué. <rire> Mettre en place, euh, créer les produits et, euh, et après euh, travailler sur euh, la réglementation des produits cosmétiques, euh, pour moi, c'était simple. Après, ça demande beaucoup de temps et, euh, et d'énergie. Mais à ce moment-là, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été euh, compliqué du tout parce que euh, c'est que quelque chose que j'avais l'habitude de faire puisque je viens du milieu de la sous-traitance et j'ai travaillé pour plus de 40 marques françaises donc en, dans mon, quand j'étais salarié Et on faisait, parce que la sous-traitance, il faut aller très vite, donc on faisait, enfin j'ai réalisé presque 100 produits par an, quoi. Donc là, euh, sur Kezari, euh, voilà, j'en avais quatre à faire. <rire> C'était facile. Au tout départ, quand j'ai créé, j'ai suivi la réglementation, évidemment. Mais par contre, euh, comme je pas de la sous-traitance, j'ai fabriqué moi-même les produits mais chez mes anciens patrons. Et donc, du coup, j'ai euh, fabriqué chez eux. Et c'est ensuite, par la suite, que je suis devenue artisan et que j'ai ensuite fabriqué moi-même au sein de mon propre laboratoire. Quand on fabrique soi-même, il faut qu'on respecte des BPF, donc les bonnes pratiques de fabrication. Il faut être enregistré à la NSM, euh, l'Agence nationale de santé et du médicament. Et là, aujourd'hui, j'ai une certification qui est la certification Bureau Veritas. Donc, si on a une certification, mais qu'on est juste revendeur, même si je fabriquais dans une usine, en fait, on n'a pas les mêmes euh, contraintes que si on est fabricant. Donc, en tant que fabricant, j'ai deux audits par an. À l'époque, j'en avais qu'un. J'avais un audit par an. Là, aujourd'hui, j'en ai deux. Euh, j'ai mes formules qui sont euh, certifiées et j'ai le laboratoire qui est certifié. Et du coup, quand j'ai démarré, j'avais choisi de ne pas avoir ça, et, euh, ce qui me permettait euh, que ce soit plus simple pour euh, lancer. Et, euh, et au final, euh, après, j'ai intégré le, le laboratoire. Alors, les premiers produits Kézary sont sortis euh, en 2010. Enfin, c'est toujours les mêmes d'ailleurs. Euh, il y en a eu juste deux de plus depuis. Donc, ce sont des produits bio, ce sont des valeurs euh, que j'ai depuis toujours. Pour moi, c'était une évidence de faire du bio. Je travaille donc avec euh, des producteurs bio et ensuite le produit lui-même. J'ai un cahier des charges d'entreprise. Les emballages sont fabriqués en France. Les encres sont végétales sur les euh, étuis, les étiquettes également de mes flacons. Les étuis sont euh, aussi PEFC, donc ça veut dire que c'est le bois euh issus des forêts gérées responsablement. Sachant que c'est sorti en 2010, donc entre 2007 et 2010, donc c'est trois ans de recherche et aussi d'investissement. Donc quand j'ai euh, cherché auprès des imprimeurs, c'était euh, quasi impossible. Il y avait très peu d'imprimeurs qui en fait avaient des papiers PEFC. Donc là, c'est vrai que c'était compliqué à ce moment-là de chercher, en fait d'avoir des emballages éco-responsables, c'était compliqué. Euh, quand j'ai créé les produits, ce que j'ai fait pour essayer de trouver l'équilibre c'était de, de prendre des étuis les plus serrés possible, c'est-à-dire d'avoir le flacon et en fait, pas d'espace. Parce que souvent en cosmétique, on a des gros étuis avec le petit flacon à l'intérieur et en fait, comme ça, on est énormément visible. On a un gros packaging, mais en fait, du coup, on consomme du papier, euh, on est dans la surconsommation. J'ai choisi de ne pas faire ça et du coup, ça a été compliqué parce que j'ai été refusée en boutique à cause de ça. Parce que j'avais un emballage qui était trop petit et donc moins visible par rapport à mes concurrents. J'ai même pas pensé en fait à me dire je vais faire comme tout le monde pour l'anecdote quelques années après alors je sais plus quand j'avais assisté à une conférence d'éco-emballage où ils avaient remis un prix à une entreprise qui avait réduit son packaging, qu'il avait resserré. Donc ils avaient eu un ils avaient eu un prix pour réduire alors que moi j'avais réduit dès le départ mais <rire> du, coup, euh, du coup voilà quoi, donc c'est vrai qu'à l'époque c'était plus compliqué. Aujourd'hui euh, tous les imprimeurs ils ont le choix, euh, enfin ils ont la possibilité d'avoir du PEFC, euh, cette histoire de réduire c'est logique, ça n'était pas du tout il y a dix ans quoi. J'ai tenu le coup, euh, j'ai vraiment choisi de ne travailler qu'avec des personnes qui avaient des valeurs en fait identiques aux miennes. Euh, je suis une petite entreprise, avec des petites entreprises également. Le safranier que j'ai rencontré à l'époque, donc en 2007, euh, c'était un safranier qui était déjà certifié bio et il faisait partie d'une association de safraniers. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai euh, contacté tous les safraniers euh, de l'association pour euh, leur exposer mon projet et mettre en place, en fait, euh, déjà pour, pour pouvoir faire les recherches, parce que du coup, euh, avoir euh, la matière première euh, et faire la recherche avec cette matière première, et ensuite, il euh, faut savoir que donc, le safran en Provence, il euh, y en a beaucoup. Les safraniers, euh, puisque c'est historiquement, par exemple en Vaucluse, on a des lieux dits qui s'appellent la safranière, euh, à Vedaine par exemple. Donc euh, en fait, le safran en Vaucluse, c'est une culture qui est historique. Très importante, jusqu'à il y a 500 ans. Sauf qu'il y a 500 ans, ça a été abandonné. Donc forcément, nous, à cet instant précis, on a oublié cela. Comme ça a été abandonné, ben on a l'impression que le safran n'a jamais été en Provence. Pourtant, en fait, on a été même producteur mondial à une époque, où on avait des quantités supérieures à l'Iran. Et, et ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais, mais ça a été le cas. Une, le safran était utilisé comme monnaie d'échange, était utilisé pour les teintures. Donc aujourd'hui, on ne se verrait pas teindre avec du safran. Euh, on, on a retrouvé des recettes de pâtes au safran, parce que c'était un plat commun. Et c'est vrai que dans, dans, dans l'inconscient collectif aujourd'hui, on, on, on a oublié ça. Kesari, c'est un prénom indien, qui veut dire « fleur de Safran ». Et du coup, ça m'a rappelé euh, aussi en fait, avec, en, ce partage d'histoire entre l'Inde et la Provence. Et, et si on, on, on reparle sur euh, le costume provençal qui est connu, donc euh, pour, dans l'inconscient collectif, le costume provençal est provençal, mais en fait, son histoire vient d'Inde. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, parce que en fait, c'est rappelé aussi euh, cette histoire. Donc c'est ça qui me... Enfin, moi qui me passionne aussi dans cette, euh, dans cette fleur, quoi. Une fois que tout est prêt, maintenant, il va falloir vendre. Je me lance dans cette entreprise, je suis euh, seul à bord. Donc là, en fait, c'est une partie, donc la partie commercialisation, qui n'est pas en fait du tout mon domaine. Quand on crée, si on pense... On ne va pas y arriver, je crois qu'on ne crée jamais. <rire> Donc en fait, à l'instant T, j'ai euh, aucun doute que je vais arriver à vendre. <rire> Mais euh, j'ai quand même rencontré des difficultés, justement, contrairement à la mise en place des produits. En fait, ça a été difficile. Parce que là, il fallait vraiment avoir encore plus de polyvalence. C'est-à-dire que euh, euh, créer un, un produit cosmétique... Euh, et dans une petite structure, il faut être polyvalent. Mais on est polyvalent dans un domaine qu'on qu connaît. Et là, en fait, la polyvalence est au niveau commercial, au niveau marketing, au niveau euh, communication, au niveau ben, réaliser une interview. Donc, en fait, tout ça, c'était en fait une partie que je ne connaissais absolument pas. Je n'ai pas du tout appréhendé euh, ces parties-là. Quand j'étais salarié, il euh, y a plein de choses qui me dérangeaient. Et euh, moi, je pars du principe, s'il y a quelque chose qui te dérange, il faut partir. Je me suis dit, je ne peux pas râler tout le temps et rien faire. Quoi. Du coup, j'ai créé mon entreprise parce que j'en avais marre de râler. Et j'étais été hyper épanouie de créer. Pendant les trois ans, moi, euh, bon, j'ai travaillé 18 heures par jour, mais j'étais aux anges. Je n'ai pas eu de vie hein, pendant trois ans. Hein. J'ai vécu un truc, euh, pour moi, c'était exceptionnel. J'ai fait euh, la route des Safraniers. J'ai fait comme euh, Bienvenue chez les Ch'tis, où il va avoir tous les... Euh, monde et qu'on l'invite à boire et ben moi je suis allé voir tous les safraniers on me disait un café un café un café au bout de la journée j'avais bu 12 cafés c'était des rencontres c'était génial et là je me disais mais comment tu peux avoir créé une entreprise pour finalement faire le pire truc au monde quand on est quand même scientifique de formation et qu'on n'est pas sur cette vision commerciale et quand on est quelque part je dirais dans les labos et un peu protégé en fait finalement du monde extérieur et on on n'imagine pas forcément ben, tu tout ce qui est commercial, donc en fait ça veut dire arrondir les choses, faire passer les choses jolies. Par exemple, j'avais démarché une, une chaîne de cosmétiques bio et qui m'a euh, comparé à une marque de cosmétiques. Et je savais que cette marque n'avait fait aucun test clinique sur l'efficacité de leurs produits. Alors que j'avais les tests cliniques et que j'avais investi sur les tests cliniques. Et je savais que moi j'avais le résultat, l'efficacité, tout ça. Sauf que, ben bah en fait, leur démarche marketing était meilleure que la mienne. Et en fait, à ne pas arriver à trouver les mots de vente pour arriver à intégrer la boutique. Pour moi, c'était horrible. Quoi. Je me suis posé beaucoup de questions et, et, euh, et c'est vrai que quand on est dans cette bulle-là, on est dans, on a une forme de protection. Et en fait, on se, moi, j'avais un peu peur d'évoluer, je crois. Et euh, j'avais un, un ami en fait qui m'avait expliqué les démarches de commercialisation. Et quand il m'avait expliqué ça, je suis restée scotchée, quoi. Et je me suis dit, non, mais moi, je ne peux pas. Et il m'avait dit, pourquoi Je lui ai dit, parce que j'ai l'impression de me perdre, si, tu, si je fais ça. Et donc, j'étais bloquée, je ne voulais pas, en fait, évoluer. Et, euh, et je n'y pas, parce qu'en fait, je ne voulais pas. Et, et, et le côté positif, c'est qu'au final, ça, c'est fait. J'ai appris, parce que... Et j'ai appris à voir euh, cette partie commerciale, voir comment les gens, et ce qu'était le monde hein, en fait, tout simplement, hein, et de ne pas être aussi dans sa bulle. quoi. Ça, ça a été aussi au final positif, mais sur l'instant euh, commercialiser les produits, ça a été plutôt négatif pour moi. Quoi. Et en fait, je n'ai pas lâché parce que, euh, parce que euh, je, je croyais en mon produit, j'avais aucun doute sur, euh, sur mes produits, sur la démarche qui était euh, d'être un soutien à une filière provençale de Safran, permettre à, à des personnes d'avoir un produit bio sain et efficace. Donc c'était ça aussi. Donc en fait, je n'ai pas lâché parce qu'en fait, j'avais des convictions profondes et un pourquoi, en fait, en fait, une raison profonde qui était ancrée. Donc je ne pouvais pas lâcher. Quoi. Je pense qu'il faut avoir confiance dans ce qu'on fait. Et ne, moi, le problème, je crois que c'est que j'ai eu des doutes, pas sur mes produits, mais en fait sur moi. Si on, a, on, on croit en ce qu'on fait, mais en fait, il faut vraiment aller chercher, euh, en fait, à avoir confiance en soi. Et je pense que le conseil que j'aurais, c'est de ne pas lâcher et en fait d'être accompagné sur sa confiance en soi-même. Ce que j'ai pu vivre malgré des, des difficultés, en fait, en tant que chef d'entreprise, je ne les aurais jamais vécues en tant que salarié. Et en fait, pour ça, euh, ça, pour moi, ça a pas de prix, quoi. Alors aujourd'hui, dix ans après, je, je me suis posé les questions de ma vraie valeur ajoutée donc de, la, de là où j'étais compétente, ce qui me plaisait. Comme je suis dans le partage et, et, et l'échange, j'ai commencé à faire de la formation en cosmétique. Cette année, la formation en cosmétique bio en fait, s'est développée, qui correspond totalement à ce que j'aime, c'est-à-dire la pédagogie pour créer un produit. Et puis, à travers le site internet laboratoire 4.com euh, euh, donc d'amener euh, le maximum d'informations et de transparence sur les produits pour euh, le consommateur et de vendre en, fait, en direct auprès du consommateur aussi. Et puis surtout, faire euh, des petites séries. Donc en fait, ne pas avoir de stock, euh, trop de stock dehors, ça me permet en fait, de, de gérer ma trésorerie. J'ai élargi la gamme Kezari, donc qui aujourd'hui a des savons en plus, et je propose euh, des, euh, donc les huiles végétales bio qui sont euh, incorporées dans les soins Kezari. Euh, à la commercialisation, donc euh, sous la marque Laboratoire 4e du coup, puisque c'est les produits issus du laboratoire. Et là, euh, je travaille aujourd'hui sur des nouveaux produits. Du coup, l'idée aussi des formations pour venir à, au côté artisanal, euh, c'est justement d'intégrer via la cosmétique, euh, en fait le, cir le circuit court. Et, euh, et au final, en fait, si on rayonne dans son lo rayon local, en fait, on peut arriver à comme un producteur local. Euh, ou une boutique locale en fait, à vivre de son activité. En il fait, n'y a pas besoin d'être vendu euh, à l'autre bout du monde. Et... Après, si on, si on a cette opportunité, pourquoi pas Mais Du coup, tu crées de l'emploi, tu crées des, euh, des gens qui sont passionnés, et en fait, tu peux arriver à, à recréer en fait, un circuit court sur un domaine qui est la cosmétique. C'est évidemment euh, euh, un autre rapport au produit, puisque, euh, on... enfin, en tout cas dans mon cas, je connais les fournisseurs avec qui je travaille, et, euh, et du coup, je connais aussi mes clients. Donc en fait, il y a vraiment une démarche qui est, euh, qui est de proximité. Je travaille sur le lancement du blog aussi, de, via le site Internet, pour donner aussi l'information euh, de ce que les personnes vont mettre sur la peau. En fait, il y a à peu près 27 des gens aujourd'hui qui consomment, alors au, au moins de manière occasionnelle en bio, mais consomment de l'alimentation. On a ancré que ce que l'on mange, en fait, ça a un impact. Et on n'a toujours pas ancré le fait que ce qu'on met sur la peau, en fait, a un impact aussi. Sachant que la peau, c'est un tissu vivant, donc ce que l'on met sur la peau, en fait, c'est comme ce que, que l'on ingère. En fait, c'est la peau qui l'ingère. En fait, au final, c'est nous. Les gens, en fait, ne se rendent pas compte de ça. Quoi. On parle des perturbateurs endocriniens, donc il y a une action sur les perturbateurs endocriniens. Après, de la même façon, il y a des composants, comme par exemple le DTA qui est un actif euh, qui est latent. Ben, en fait, il est ultra nocif pour l'environnement. Donc, s'il est ultra nociferant, quel est l'impact de ce produit sur notre peau Après, il y a des solutions. Mon objectif, c'est de permettre aux personnes en fait, d'avoir une prise de conscience sur ce qu'ils achètent, d'avoir la connaissance aussi. C'est-à-dire que plus on a la connaissance, plus on peut mieux choisir en fait, son, ce que l'on utilise. Je me sens très heureuse, en tout cas très heureuse d'avoir euh, mon entreprise et, et d'être dans le développement euh, en fait d'un projet qui a du sens pour euh, moi et la communauté euh, pour tous les gens avec qui je travaille parce que je travaille avec beaucoup de personnes aussi euh, et pour tous les consommateurs qui utilisent mes produits donc ça je trouve ça exceptionnel ces rencontres où je suis euh, très heureuse et après il euh, y a un côté des fois ambivalent parce que euh, parce que j'essaye de faire ma part du colibri en tout cas au mieux de ce que je peux faire. Et, euh, et, et parfois, en fait, on, je peux être des fois désespéré ou euh, attristé par, euh, par ce que je peux voir euh, autour de moi. Voilà. Comme euh, on a pu, enfin euh, tout le monde a dû le lire euh, sur, euh, par exemple, un français sur trois qui jette euh, ses euh, détritus euh, en conduisant euh, par la fenêtre. Ça, pour moi, c'est... Euh, c'est juste même pas concevable euh, un instant. Donc ça, ça, ça, me, ça me révolte toujours. Donc évidemment, euh, ce qui se passe aujourd'hui avec euh, l'Amazonie, l'Afrique, tous ces incendies, il euh, y a ce côté-là, quoi, qui est des fois euh, difficile. Ce qui m'inspire en ce moment, bah, c'est le... En fait, j'ai été accompagnée euh, par un coach Seine, c'est un système d'alignement neuro émotionnel qui met en place en fait un, des exercices au quotidien pour euh, travailler son muscle du bien-être. Donc justement euh, par rapport à, à, à tout à l'heure ce qu'on parlait sur les côtés un peu négatifs, en fait c'est de vivre ces moments négatifs mais le plus court possible, en fait de pas que ça nous impacte trop. Et euh, donc il a été créé euh, par un, une personne qui s'appelle Mani Essam. Et donc, il a écrit un livre sur le muscle du bien-être. Donc, en fait, en ce moment, c'est mon esperluette. Es Rester connecté à, à soi et à la nature. En fait, avec ma fille, tous les, tous les matins, on va, on va voir les arbres que l'on a dans le jardin. Et on, on prend du temps avec, avec la nature. Et donc, je pense que voilà, ce que je voudrais rajouter, c'est c'est en fait de, de rester connecté à, à, à l'univers, en fait. d'où d'ailleurs 4E qui veut dire les quatre éléments. Merci Jessica de nous avoir montré que la persévérance n'empêche pas une remise en question personnelle. Il t'a fallu quelques années pour développer un modèle d'entreprise qui te correspond. Aujourd'hui, tu te retrouves dans l'artisanat, le bio, l'ancrage local et la transmission de ton savoir-faire. Si vous souhaitez retrouver les produits et les conseils de Jessica Hamou, rendez-vous sur son site laboratoire4e.com et sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez développer une marque de cosmétiques bio, elle donne également régulièrement des formations où elle partage son expertise en biologie et son expérience d'entrepreneuse. De mon côté, je vous souhaite une très belle rentrée. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires ou vos idées d'interview sur les réseaux sociaux à Esperluet Podcast et pensez à mettre des étoiles sur Apple Podcast pour soutenir Esperluette. A une prochaine, je l'espère, Luette, évidemment